Euh, quand on voit une personne qui vit sans argent ou quand on voit une forêt comestible qui permet d'avoir une grande production de nourriture sans avoir à travailler, ben, forcément ça réinterroge totalement euh, notre manière de voir le monde aujourd'hui tel qu'il est. On adore le projet qu'on fait, qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien, qui est géniale, et qu'on rencontre des gens extraordinaires, qu'on apprend énormément de choses, qu'on n'a qu'une seule envie c'est de rencontrer encore plus de gens, d'apprendre encore, encore plus de choses.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 L'idée du camion vient à peine de faire son apparition. On essaie nous-mêmes de trouver des modèles de fabrication audiovisuelle et des fabrications multimédia alternatives euh, parce que ça nous correspond et parce qu'on ne se retrouve pas dans le modèle classique qu'on a testé euh, avant de commencer la série euh, où euh, on passe par un producteur, où on passe par, euh, euh, par, euh, par tout un système où on doit vendre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 créer, c'est être soi-même pour moi. Je pense que tout le monde, tout le monde peut créer